Recherche de fuite entre le compteur, qui se trouve au niveau de la quille, et la maison d'habitation, qui se trouve derrière les arbres. Longueur à peu près 100 mètres. Le tube en polyéthylène longe la barrière ainsi que le mur, ici, et fuite détectée à cet endroit, juste ici, grâce au gaz. Donc là on voit distinctement le gaz sortir grâce à l'appareil.